Je m'appelle Agathe, j'ai 21 ans et je suis infirmière en gériatrie. Je vais parler de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est le fait d'avoir une sensibilité accrue aux émotions des autres ainsi qu'aux siennes. Ça peut s'exprimer avec un stress intense ou une empathie démesurée. Je vais facilement souffrir avec les autres. Je peux également stresser très facilement face aux problèmes d'autres personnes. Je suis également plus sensible aux bruits extérieurs, aux sons importants ou forts, comme, pendant les concerts, les bruits de tambour ou de batterie. À chaque bruit de batterie, à chaque coup de tambour, je vais sursauter et cligner des yeux. Même si c'est attendu, même si c'est un rythme régulier, même si je vois ce qui se passe, je vais sursauter à chaque fois. Dans mon cas, l'hypersensibilité s'est présentée dès mon enfance et j'ai eu la chance d'avoir une maman hypersensible également qui a pu m'accompagner là-dedans et m'aider à gérer cette sensibilité accrue qui pouvait me faire souffrir par le fait de ressentir intensément les émotions de mes amis, de mes camarades, que ce soit le positif comme le négatif. Je pouvais me retrouver très stressée par des problèmes qui n'étaient pas forcément les miens, chose qui n'est pas toujours facile à gérer quand on est enfant. Le décalage de mon ressenti et du ressenti des autres aussi n'était pas facile à comprendre. Je me sentais différente ou un peu à l'écart, mais j'en souffrais pas forcément parce que j'étais bien accompagnée par ma mère. Parce qu'en plus de le vivre également, elle s'est beaucoup renseignée sur le vécu de l'enfant et l'accompagnement de l'enfant grâce à de nombreux livres. Et ça a permis notamment de libérer la parole et les pleurs, qui sont quelque chose d'important et pas forcément relié à la tristesse. C'est quelque chose où, très rapidement, elle a pu me dire « Pleure si t'as besoin, vas-y, t'es pas forcément triste ni en colère, mais t'as besoin de relâcher la pression, t'as besoin de relâcher les nerfs. » Et c'est quelque chose de très simple, mais qui fait un bien fou de se dire qu'on a le droit de pleurer, parce que de temps en temps, il faut pouvoir relâcher. Il y a des personnes qui vont crier, d'autres qui vont taper dans des choses. Moi, ma mère m'a entraînée à pleurer pour relâcher la pression. C'est plus en grandissant au début du collège où j'ai commencé à sentir que j'étais pas pareille, que j'aimais pas les mêmes choses, qu'il y avait des événements où tout le monde rêvait d'aller, où moi, je voulais à tout prix éviter, comme un concert, le rêve des premières boîtes ou des premières soirées avec beaucoup de monde. Pour moi, c'était juste de la peur, le fait d'être avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Je rêvais juste d'être tranquille à l'appartement avec deux, trois copines dans une ambiance calme. Pendant l'adolescence, il y a eu le stress qui s'est beaucoup accentué, avec les premières disputes, où même si je ne faisais pas partie du souci ou de la problématique, je me sentais quand même impliquée, je le vivais mal. Je me souviens notamment au collège, j'avais une amie qui avait des très gros problèmes familiaux et j'étais très touchée par tout ça. Même chez moi, je continuais à y penser, j'étais triste pour elle. Je pouvais même en pleurer, alors que ce n'était pas du tout mon rôle, ça ne me concernait pas. Ça pouvait également être le stress des examens, qui était vécu encore plus intensément. J'étais toujours très fatiguée par ce stress constant, constamment la boule au ventre. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait trouver une solution pour ne pas me laisser submerger de cette manière-là. À partir du lycée, l'hypersensibilité, je l'ai vécue bien différemment parce que j'ai commencé à me renseigner dessus et à essayer de trouver des solutions pour mieux la vivre, que ce soit mieux gérer le stress tout d'abord, moins en souffrir, mais aussi me protéger de mon empathie trop importante qui me faisait souffrir dans ma relation aux autres. J'ai tout d'abord découvert la méditation, à réussir à écouter son corps, à écouter ses émotions, ses ressentis, être capable de relativiser certaines choses, c'est aussi un travail sur la respiration, être capable de calmer sa respiration, de se concentrer dessus, ce qui a été très efficace. J'ai par conséquent pu passer mon bac sans trop d'anxiété. J'ai également appris à me forger une carapace, une bulle dans laquelle je me sentais en sécurité et où je me laissais pas submerger par les émotions des autres. C'est passé par des visualisations qui étaient des exercices de méditation à la base, qui consistaient à visualiser une bulle autour de moi où les énergies négatives, les disputes, les tensions ne pouvaient pas passer, ça filtrait. J'ai aussi appris à m'éloigner des situations qui étaient compliquées, ou des personnes qui pouvaient m'atteindre et me faire du mal. Lors d'une dispute, je fuis très rapidement, parce que je sais que sinon je vais me laisser submerger et je ne vais pas réussir à gérer. Avec les lectures que j'ai pu faire pour mieux me renseigner, j'ai aussi cherché à comprendre où étaient les côtés positifs de l'hypersensibilité, parce que jusque-là, je vivais ça juste comme un handicap, pas comme une particularité. Et c'est là que j'ai découvert que ça permettait aussi d'aider les autres, parce que cette empathie importante permet de mieux comprendre l'autre, d'être plus tolérant, et donc de mieux aider l'autre. C'est aussi ça qui permet d'avoir une créativité plus importante, d'avoir une imagination débordante, mais aussi de vivre plus intensément. J'ai donc choisi de devenir infirmière pour mettre cette écoute et cette compréhension des autres au service des personnes qui en ont besoin. J'ai donc commencé les études d'infirmière qui durent trois ans. Pendant ces trois ans, j'ai appris à gérer cette empathie. Ça a donc été un travail au fur et à mesure des stages, au fur et à mesure de mes lectures. Ça fait maintenant un an que je travaille, donc je suis infirmière diplômée et je n'arrive toujours pas à gérer à tout moment cette hypersensibilité. Je la gère évidemment beaucoup mieux qu'au début des études, mais je continue à avoir certaines journées où je vais être plus fatiguée et je vais moins bien me protéger. Il va y avoir certaines personnes qui vont plus me toucher que d'autres. Il peut m'arriver en rentrant en voiture de me mettre à pleurer pour le décès d'une personne, pour le vécu d'une famille qui m'a touchée. Il y a une image que j'aime beaucoup quand on parle d'hypersensibilité, c'est l'éponge émotionnelle. On est comme des éponges qui se remplissent petit à petit de tout ce qu'on absorbe des émotions des autres. Tous les ressentis, tous les stimuli. Et on gonfle, on gonfle, et à un moment, il faut essorer cette éponge, il faut relâcher toute cette eau, toute cette pression. Et donc pour ça, ça peut être pleurer, ça peut être crier, ça peut être chanter, ça peut être parler avec quelqu'un, ça peut être taper dans quelque chose, mais il faut faire redescendre toute cette pression. Après, évidemment, l'éponge, elle va se regonfler petit à petit, mais l'idée, c'est qu'elle se gonfle pas trop vite pour pas qu'on en souffre et pour pas qu'on atteigne la saturation trop rapidement. Il y a une autre image que j'aime bien, c'est la jauge. Comme une jauge d'énergie dans un jeu vidéo. Quand on se lève le matin et qu'on a bien dormi, la jauge, elle est au maximum. Et au fur et à mesure de notre journée, elle va baisser petit à petit. Et donc l'idée, ça va être qu'en finissant notre journée, la jauge ne soit pas à zéro, qu'on ne soit pas complètement épuisé. Ce qui va la faire baisser, ça va être des situations stressantes, ça va être des moments où on va être submergé par les émotions des autres. On connaît tous des personnes qui, quand on discute avec elles, on est épuisé après. On a l'impression d'avoir passé une heure à parler alors qu'on a passé dix minutes. Il y a d'autres personnes très négatives, qui vont transformer chaque petit élément positif en négatif. Et nous, on s'épuise à trouver des solutions pour rien, et ça va jamais aller, parce que cette personne, elle veut juste qu'on l'écoute se plaindre. Donc il ne faut pas rentrer dans son jeu, juste on est là, on l'écoute, mais on ne cherche pas de solution, on ne se fatigue pas pour rien. C'est des personnes qui vont vraiment être des vampires énergétiques à ce niveau-là, Et bah, ce genre de personnes-là, si c'est possible, il faut les éviter, ou raccourcir les temps de discussion, et si ce n'est pas possible, il faut essayer de s'en protéger. Soit réussir à faire la bulle de protection, la carapace, ou alors ne pas rentrer dans le jeu de la personne. L'idée, ça va être de ne pas prendre au sérieux ces personnes-là, de ne pas se vider de notre énergie pour ces personnes-là, de juste être spectateur de ce qui se passe. Après, il y a aussi des choses qui font remonter cette jauge d'énergie. Ça peut être des activités comme écouter de la musique, lire un livre, être tout seul dans sa bulle, du dessin, du coloriage, aller dans un endroit qui nous fait du bien. Dans la nature, personnellement, c'est le bord de mer qui me fait un bien fou, qui me permet de me ressourcer. Chacun a des petites choses qui vont lui faire du bien, il suffit de les trouver. Il y a aussi des personnes qui vont nous faire du bien, des personnes qui vont faire remonter cette jauge. On en a tous autour de nous, que ce soit des amis, de la famille. Quand on termine une discussion avec eux, on est paisible, on est ressourcé. C'est eux qui vont faire que la jauge ne diminue pas trop vite et qu'on ne finit pas notre journée épuisée. Quand on est hypersensible, généralement, on est des personnes qui manquent beaucoup de confiance en soi, et donc l'échec va être très compliqué à vivre, on va être détruit par la moindre critique, et on aurait besoin d'entendre des « je suis fière de toi »,« c'est bien, tu as réussi telle, telle et telle chose ». C'est pas souvent dans notre vie quotidienne que les gens font des compliments, c'est comme ça mais on peut se les faire à soi-même. En fin de journée, citer trois choses dont on est fier, trois choses qu'on a réussies, des choses positives, des choses qui nous ont rendu heureux aujourd'hui. Ça peut être des tout petits détails, on a lu un livre qui nous a plu, on a fait une balade où on s'est senti bien, on a vu une copine qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Et se concentrer sur le positif d'une journée, ça permet de finir la journée en beauté. Donc il faut aussi être capable d'être fier de soi-même, j'ai souhaité parler de l'hypersensibilité parce que ça m'a fait un bien fou de pouvoir mettre un mot sur cette capacité parce qu'il existe beaucoup de livres, beaucoup de documentaires, des comptes Instagram, des vidéos YouTube. Beaucoup de personnes parlent de l'hypersensibilité, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas toute seule, j'étais pas bizarre, c'était pas un handicap, que j'étais entourée, qu'il y avait des solutions qui existaient et que je pouvais être accompagnée là-dedans. Et ça, ça fait un bien fou de savoir qu'on n'est pas étrange. Et se renseigner, comprendre ce que c'est, c'est aussi améliorer sa vie à ce niveau-là, trouver des petites solutions pour mieux vivre cette capacité. J'espère que grâce à ce podcast, il va y avoir peut-être quelques personnes qui vont se reconnaître ou qui vont reconnaître certains de leurs proches, que ça puisse aider à mieux gérer cette fatigue, ce ressenti des émotions. Et il n'y a pas de mode d'emploi parfait, donc faut se renseigner, faut se faire aider pour le vivre au mieux. T'as le droit de t'isoler, t'as le droit de vouloir être seul, t'as le droit de refuser une grosse soirée avec 15, 20, 30 personnes pour une soirée tranquille dans ton canapé avec un livre et une tisane. C'est juste que toi tu te sens mieux comme ça. T'as la chance de vivre tout plus intensément, de t'émerveiller de tout ce qui t'entoure. C'est génial, profite-en